Et yo tout le monde, Steridil, on se retrouve pour le succès Why Am I Here de Halo 2, donc ça se passait sur la carte Beaver Creek. On va aller du côté du camp bleu et on va aller au niveau de la rampe, on va monter cette rampe. Une fois en haut, on va sauter sur la petite corniche en face et il va falloir dégager deux rochers qui nous cachent la vue sur l'inscription. Donc le plus efficace, ça reste de les pousser avec les pieds. Ensuite, on va se retourner. Du côté du mur, on peut lire Why Am I Here, euh, on peut le lire quoique on le lit quand même extrêmement mal. Bon sur ce je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive à l'eau